Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape version 0.92.2. Nous allons voir comment réaliser ce type de pi-personnage, donc avec des formes très très simples. Euh, c'est un tuto qui est avant tout fait au départ euh, pour Illustrator, il me semble, voilà. Et c'est fait par ZipUp. Donc, euh, je me suis vraiment inspiré de ce tuto qui est très intéressant et qu'on va pouvoir euh, donc calquer euh, pour Inkscape, et puis on verra peut-être euh, des, des petites euh, options qui sont vraiment euh, propres à Inkscape. Voilà. Donc avant tout, je vais exporter ce modèle. Voilà, je vais l'exporter sur mon bureau. Hop, c'est bon, tac. Exporter, remplacer. Je vais maintenant aller dans Fichier nouveau. Donc je vais aller ouvrir, euh, pardon, importer ce modèle. Importer, clac. comme ceci, donc là je vais fermer toutes les fenêtres qui ne m'intéressent pas, je vais aller maintenant dans la fenêtre des calques, et je vais faire les... apparaître donc, les calques, celui-là je vais le nommer modèle, voilà, euh, je valide pardon, en appuyant sur entrée, je vais le verrouiller, mais avant je vais peut-être un petit peu l'agrandir, donc pour l'agrandir je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL et SHIFT, pour avoir un redimensionnement proportionnel par rapport au centre de l'objet, voilà, et je le verrouille. Je clique ici sur le petit plus pour créer un nouveau calque que je vais appeler Illus Et je valide. Alors ce qu'on va faire, on va réaliser tout de suite ces, ces petites formes très simples. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil « pardon Créer des rectangles et des carrés ». Et on va cliquer et glisser ici pour faire le premier. Voilà. On va pouvoir jouer ici avec le petit cercle pour arrondir... Mon carré, mon rectangle, pardon. Donc je clique là-dessus et j'appuie sur Shift. Non, c'est sur Contrôle, pardon, pour avoir, vous voyez, les deux petits, les deux petits curseurs, les deux petits cercles qui se déplacent en même temps. Voilà. Donc là, on a notre premier objet qui va nous servir ici à faire la tête et le et le corps. On va cliquer ici pour créer donc des cercles. Donc je clique ici et je glisse en appuyant sur Contrôle. Voilà. Pour déplacer cet objet, ben, je sélectionne l'outil flèche noire ici ou f1 donc en cliquant sur f1 en appuyant sur f1 pardon on peut déplacer ici notre cercle on va maintenant créer un, un carré donc le carré c'est euh, f4 donc je clique je glisse donc toujours on appuie sur contrôle alors là vous voyez bah, j'ai les un, un carré arrondi donc pour supprimer l'arrondi on peut cliquer sur ce petit icône clac ou alors on appuie sur shift et sur un des ronds et vous voyez, on obtient donc notre notre carré. Voilà, donc ceci est fait. Ce qu'on va faire, on va donc sélectionner tous ces objets et on va supprimer le fond pour l'instant. Donc pour supprimer le fond, on peut cliquer sur la croix et on va mettre un contour noir pour bien voir les différents objets qu'on a créés. Donc pour mettre un contour noir, on appuie sur « Shift » ici et sur le noir. Voilà, ce qui permet d'avoir le contour de nos objets. On peut également ici augmenter le contour, donc on fait un petit clic droit ici et on peut passer à 0.5 pour, pour mieux voir. Euh, on aurait pu également passer par la fenêtre ici, fond et contour, aller dans contour ici pour remettre euh, la couleur de contour. Et ici on a le style de contour, là on est à 0.5. Donc on a ici des informations qu'on peut changer, c'est plus rapide, ou alors ici on a beaucoup plus d'options, voyez Voilà. Donc ceci étant fait, on va pouvoir maintenant placer nos différents éléments euh, sur notre modèle. Alors le modèle, je vais un petit peu réduire, je vais mettre ça à 50%. Voilà. Et maintenant, vais donc sélectionner cet objet, je le duplique. Alors pour le dupliquer, c'est CTRL-D, ou on peut cliquer là-dessus, ou aller dans édition, dupliquer, et encore une autre chose, c'est qu'on peut le sélectionner et appuyer sur espace. Et hop, ça nous duplique l'objet. Donc là, on a notre tête. On va maintenant réaliser notre corps. Bah, hop avec espace. Alors là, on a un petit magnétisme qui peut être un peu embêtant. Donc je vais d'abord le supprimer. Tac. Je prends mon objet, je le déplace vers le bas en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Euh, là, je vais décocher cette option. L'avantage, c'est que vous voyez là, mon contour est déformé. Et si je relâche, hop, on garde le joli contour qu'on a paramétré dès le départ. Voilà, donc ça, ça peut être pratique. On va faire la même chose pour le nez, donc je sélectionne cet objet, CTRL-D, je le réduis en appuyant sur CTRL et SHIFT. Tac. Alors vous voyez, je désactivé cette option-là et cette option-là, donc on a vu que ça permettait de garder l'arrondi, mais également de garder le, le même contour, la même épaisseur. On a un contour à 0,5. Hop. Bon, par contre là, il m'a gardé l'arrondi, donc je vais être obligé de le, de le refaire. Donc je supprime mon arrondi, et je refais un arrondi, voilà. Je sélectionne mon cercle, je le duplique, CTRL-D, hop, je vais faire un petit œil ici, voilà, je duplique, CTRL-D, je le déplace en appuyant sur CTRL, <coughs> voilà, pour les cheveux, je duplique, hop, donc il y a trois cercles à faire, un ici, je duplique, je déplace, tac, je duplique, je déplace comme ceci, et je réduis. On va faire ici le cercle qui est derrière, donc je duplique cet objet encore, je le mets à peu près au milieu, là, et je l'agrandis. Voilà. Alors si on veut que les éléments soient bien euh, alignés, par exemple là, euh, je veux aligner le cercle par rapport à, à celui de derrière, là le, le rectangle arrondi, je sélectionne les deux, je fais apparaître ici la fenêtre alignée distribuée. Euh, moi c'est relatif, relatif euh, au dernier objet sélectionné. Donc c'est-à-dire que c'est celui-là, là, la tête. Donc je sélectionne le cercle. Ici je sélectionne ma tête. Et je clique là-dessus. Et hop, il s'est placé correctement. Alors je vais prendre ce cercle pour réaliser les oreilles. Donc je le duplique, je le mets là, je le duplique, je le réduis en appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà, je sélectionne ces deux objets, je les groupe. Alors pour les grouper c'est ici, CTRL G, ou on peut aller dans Objet, Grouper ou CTRL G. Tac Voilà. Je le place ici, je le duplique. Voilà. Alors là c'est pareil, si on a envie que les oreilles soient bien placées euh, par rapport donc, à notre tête, on peut les sélectionner. Alors on peut cliquer là-dessus. C'est-à-dire qu'il va considérer que ces deux objets font partie d'un seul et même groupe. Allez, c'est ce qu'on va faire. Tac. On va sélectionner notre tête. Et on va cliquer sur centrer selon un axe vertical. Et ça marche. Ou alors, moi, ce que j'ai plutôt l'habitude de faire. Donc, je décoche. Je sélectionne ici ces deux objets. Je les groupe. Je sélectionne la tête. Et je clique sur dernier objet sélectionné. Je clique sur donc centrer selon un axe vertical. Voilà. Je place ça à l'arrière-plan, euh, On va maintenant réaliser euh, les jambes, donc pour cela on prend un petit carré, tac, euh, oui, l'outil, euh, pardon, créer des rectangles et des carrés, donc je clique, je glisse. hop, on va faire une demi-sphère, donc pour faire une demi-sphère, euh, ben je sélectionne ici mon cercle, je le duplique, CTRL-D, je le déplace. Avec ici l'outil rectangle, je vais faire un rectangle ici. Je vais sélectionner les deux grâce à Shift. Donc mes deux objets sont sélectionnés. Et je vais dans Chemin et je fais. Alors je crois que c'est différence. Voilà, différence, ça marche. Alors, je crois qu'il y a l'ordre euh, des objets qui est important. Voilà, il faut vraiment que cet objet soit au-dessus de l'autre. Parce que s'il est dessous. Je crois qu'on va obtenir cette partie ici, hein. donc chemin, différence, voilà, vous voyez Ah ben non, carrément ça a donc coupé mon, mon rectangle. Donc le rectangle, on va le placer au premier plan, donc je clique là-dessus, je sélectionne les deux objets avec Shift, et je fais chemin, différence, voilà, ça c'est parfait. Donc je place ici mon pied, et je le réduis, donc je clique ici sur cette petite flèche, j'appuie sur CTRL, je réduis comme ceci. Voilà. Je du, je groupe ces deux objets. Donc objets groupés, ou je clique là, euh, je clique là-dessus, pardon. Voilà. Je vais le dupliquer, Ctrl D, et je vais faire ici un retournement horizontal. Hop. Et je déplace. Alors je veux que ces deux objets soient bien alignés. Je les sélectionne, je les groupe. Je sélectionne mon corps ici et je clique sur. Ici, selon un axe vertical. Alors, on va réaliser les, pardon, les bras. Donc, pour cela, on va euh, toujours hein, sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc, je clique, je glisse. Je vais faire l'arrondi. Hop. Alors, vous voyez, il m'a gardé la couleur rouge. C'est parce que dans mes paramètres, euh, ici, tac, tac. Voilà, c'est le dernier euh, style utilisé qui est gardé en mémoire on peut bien sûr définir un style propre et à chaque fois que je vais utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés bah, il va garder par exemple un fond bleu et son contour moi j'aime bien avoir le dernier euh, dernier style utilisé, allez je vais supprimer le fond Hop. donc ceci est fait, on va couper cet objet donc avec l'outil créer des rectangles et des carrés, on va faire un petit carré comme ceci voilà, on va sélectionner ces deux objets donc pour sélectionner les deux objets, soit je sélectionne un premier, j'appuie sur Shift et je sélectionne le deuxième, soit je peux faire un rectangle de sélection, comme ceci. Allez, chemin, et je peux faire division, ce qui me permet donc d'obtenir de deux objets. Bah, c'est ce que je souhaite, donc c'est parfait. Hop. On va grouper ça, on va le dupliquer, et on va faire donc le premier bras. On va le mettre bien à la verticale, comme ça. C'est pas très grave, c'est moche, mais on verra après qu'on peut modifier ça très facilement. On le duplique et on fait donc le deuxième bras. Il nous reste plus qu'à réaliser la bouche, ben, on va pas s'embêter, on va prendre le pied ici. Alors pour sélectionner le pied, je vais cliquer sur l'outil les nœuds, ce qui me permet, vous voyez, de ne pas rentrer dans le groupe, de sélectionner juste mon pied, comme ça. Après, je resélectionne l'outil euh, F1. Vous voyez, mon pied reste sélectionné, je fais copier, CTRL-C, et je peux le coller là. Hop, CTRL V. Donc je vais euh, dupliquer encore cet objet. CTRL D. Et je vais lui faire un retournement vertical. Vous voyez ce que j'obtiens. Tac. Donc cette partie-là, je vais la faire passer devant. Tac. La réduire un petit peu. Voilà. Et je vais pouvoir... Euh... Alors je vais couper cet objet avec celui-là, donc celui-là je le duplique CTRL D je sélectionne les deux objets et je vais aller dans chemin et je vais faire euh, différence je crois non c'est pas ça je fais euh, intersection, voilà, donc l'intersection voilà c'est ce que je voulais obtenir, c'est la petite langue donc ceci étant fait, bah, je vais juste bien centrer cet objet par rapport donc à ma tête, donc je sélectionne la tête et je clique là-dessus, tac voilà, notre petit personnage est fait, il ne reste plus maintenant qu'à qu lui attribuer quelques couleurs. Donc pour cela, je vais passer mon modèle ici, je vais le mettre à 100%. Et je vais maintenant, vous voyez là on a des, des petites zones de couleurs, alors soit on va utiliser ça, soit on peut utiliser celles qui sont en bas. On va utiliser celles-là qui, qui ont été préparées. Donc avec l'outil éditer les nœuds, on va sélectionner bah, tous les objets qui auront la même couleur, c'est-à-dire donc bah, ici les cheveux, hop, je sélectionne les cheveux, je crois que les yeux ont la même couleur que les cheveux, et avec l'outil pipette, on va prendre la couleur, tac, voilà, donc on s'aperçoit que cet objet-là est mal placé, il est placé devant, donc on va le mettre à l'arrière-plan, tac, on va sélectionner maintenant tout ce qui est couleur de peau, euh, bah, identique, donc c'est-à-dire la tête, euh, le pourtour des oreilles, ici, les bras, et j'ai oublié de faire le cou, bon c'est pas grave, on va le faire tout de suite après. Je clique sur l'outil pipette, alors le raccourci c'est f7, et je mets la couleur, qui va bien. Euh, je vais tout de suite donc faire le cou, parce que c'est hyper rapide, je sélectionne le nez, je le duplique, je le descends, et je le place à l'arrière-plan. Donc là il y a des couleurs qui sont euh, couleur peau, mais un petit peu plus foncée, c'est-à-dire le cou, la partie intérieure des oreilles, le nez, voilà. J'appuie sur F7, donc pour voir la pipette, et hop, petit coup de pipette. Donc cette partie-là, elle est bleue, ici les manches aussi, et on va lui appliquer donc la bonne couleur qui est ici, je crois que c'est ça, voilà. Ah, CTRL-Z, vous voyez, j'ai oublié ici de faire le haut du pantalon, on va dire. Donc avec, bah, comme tout à l'heure, hein, un petit rectangle, clac. On sélectionne donc le corps et on va dans chemin et on va faire division. Voilà. Donc on recommence cette partie-là, celle-là, hop, donc avec l'outil éditer les nœuds, bien sûr. Donc le haut du corps, les petites manches, F7, et on applique la, la bonne couleur. Et on met ça derrière. Alors je sélectionne ici avec l'outil éditer les nœuds, le corps. Et pour le placer derrière, pour avoir donc ici les bons pictogrammes, j'appuie sur F1 et je clique sur l'arrière-plan. Voilà. Donc, le pantalon, outil d'éditer les nœuds F2, je sélectionne ici toutes les parties du pantalon, F7, et je mets la bonne couleur qui doit être celle-là. Voilà. Et pour les chaussures, donc c'est ce petit rose, outil d'éditer les nœuds, je sélectionne les deux, F7, et je prends la bonne couleur. Donc, on va enlever tout le contour de notre personnage. Je crois que j'ai pas fini la bouche. La bouche c'est ah oui. donc f7 je prends cette couleur et ici f7 je prends cette couleur voilà je crois que c'est ça hein. <rire> non c'était pas ce rouge là c'était ici ce rouge f7 voilà donc je sélectionne tout mon objet et je vais supprimer le contour donc pour supprimer le contour on va ici dans contour et on clique sur la croix on aurait pu ici euh, je crois que c'est faire shift et cliquer sur la croix, et voilà, on enlève notre contour, donc soit on peut passer donc par la, la fenêtre fond et contour, et on clique ici sur, dans contour, la croix, là, tac, ça enlève tout, soit on peut appuyer sur shift et cliquer, bien sûr, sur la croix, voilà. On va mettre ce petit personnage donc, sur le côté, donc là on est très content, mais par contre c'est vrai que là c'est quand même pas terrible, euh, ça manque un peu de, de souplesse, on pourrait les, les placer comme ça. Ça serait peut-être un peu mieux. oui c'est vrai. Mais si on veut faire un, un arrondi, alors il existe une petite option qui est vraiment sympa dans Setinscape. On va dans chemin, effet chemin. On va donc sélectionner cet objet. On va bien le réinitialiser. Alors, c'est-à-dire le réinitialiser, c'est-à-dire bien le mettre à l'horizontale. Donc pour cela, je vais vous montrer une petite astuce. Il suffit d'aller dans l'éditeur XML. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Alors je vais fermer tout ce qui est en dessous pour pouvoir bien dérouler, voilà, bien voir l'éditeur XML. Et ici, dans Transform, on va supprimer ce qui va replacer notre objet, en fait, à son point d'origine, c'est-à-dire que c'est celui-là. Et vous voyez, quand je le déplace, ici, on a des valeurs Voilà, qui sont enregistrées, qui, qui euh, comment dirais-je qui correspondent au déplacement de cet objet par rapport à son origine. Et si on supprime ça, hop, on revient à son origine. Donc ça c'est très pratique. Et maintenant, il suffit donc dans les effets chemin, de cliquer sur le petit plus et de choisir ici courbé. Donc on ajoute, hop, je vais déplacer ça, et on a ici euh, un petit picto qui permet d'éditer la zone de travail. Et vous voyez, ça correspond en fait à, à cette petite ligne là, avec ici euh, deux petits losanges, un de départ et un de, de fin on va dire, qu'on peut déplacer. On a ici un petit rond qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la, la largeur donc, de notre objet. Mais surtout, ce qu'on a, c'est cette euh, ligne euh, bien à l'horizontale. Si je me mets au milieu et je clique, je visse, vous voyez, ça permet de la déformer. Donc ça, c'est super. Et c'est ce qu'on souhaite. Donc on va déplacer ici notre bras. Hop. Alors pour tourner notre bras, euh, plusieurs possibilités. Soit on joue ici, donc on clique une première fois pour avoir les flèches de redimensionnement. On clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches ici de rotation. Donc on peut utiliser ça. Ouais, c'est bien. Soit on peut utiliser les nœuds. Alors les nœuds de notre ligne là. Donc à chaque fois, il faudra cliquer là-dessus. Et on peut, voilà, hop, déplacer les nœuds. Ici, on va utiliser la poignée pour bien placer, voilà, comme ceci. Tac. Allez, on va le faire saluer comme l'autre. Bon, par contre, vous avez remarqué que j'ai mis un, un bras qui est énorme. <rire> on va remettre une largeur à 1, qui correspond à la largeur initiale. Voilà, donc là, on a un petit personnage qui a un bras tout souple et que l'on peut modifier. Donc, ne pas oublier, hein, on sélectionne avec F1, on appuie sur F2 ou pas forcément, en fait. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir ici euh, édité sur la zone de travail. Voilà, hop. Est-ce que... Ah oui, on peut... Voilà, c'est ça. Donc F1 pour sélectionner l'objet, F2, et on peut également cliquer là-dessus, vous voyez. Hop, on a les... les mêmes... les mêmes informations que lorsqu'on clique là-dessus. Alors, on peut dupliquer cet objet, parce que on, finalement, on veut avoir deux bras assez souples, donc je duplique. Je vais placer donc... Euh... Ce bras correctement, voilà, comme ceci. On peut jouer sur les poignets. Tac. Comme ceci, c'est parfait. F2, hop, F2, je clique là-dessus. Et si on joue sur la grosseur, ça n'augmente que celui-là. Alors une autre petite astuce, et je pense que je terminerai là-dessus. Donc on a vu ici l'éditeur XML. Et on souhaite que bah, lorsqu'on modifie euh, ici l'épaisseur de notre bras, bah, l'autre aussi soit modifié. Alors ce qu'il faut en fait, c'est que ici on a le -je, le passe-effect. Là c'est 6760. Et là c'est 6752. Il suffit juste là de mettre 6760, de faire définir. D'enregistrer notre objet, enfin notre fichier, pardon, sur le bureau. Enregistrer. On va recharger tout ça. Tetetet, recharger. Zut. <rire> Hop. Allez, je replace ça. Vite fait. Et maintenant. Ah non, mince. Eh ben, c'était une erreur. Parce qu'en fait, il a copié exactement donc, les, les transformations de l'un sont identiques à l'autre, donc c'est pas trop ce que je voulais tut, tut, tut. dommage donc si on veut euh, <rire> déconnecter, c'est à dire ne pas avoir le même numéro on prend celui-là, on le coupe et on le recolle et en principe il a changé, vous voyez, il a changé de pass effect donc c'est un peu dommage, ça je pensais que ça allait fonctionner donc je vais remettre les bonnes valeurs, les bonnes largeurs ici à 1 et là à 1 voilà. Hop. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ce, ce petit tuto. N'hésitez pas à poster des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.